et salut tout le monde c'est chirelle alors oui cette vidéo n'était pas prévue pour moi non plus je vous rassure mais euh, vous m'avez tous euh, je dirais sauté dessus euh, pas plutôt réveillé connecté avec mon café euh, que euh, j'ai vu euh, vos messages vos commentaires, donc euh, comme quoi vous n'arrivez plus à vendre quoi que ce soit. Alors personnellement, comme je vous l'avais expliqué, je n'ai pas que Médiéval en jeu. Uh, médiéval, uh, les épisodes, j'essaie, je, comme tous les let's play, j'en tourne plusieurs d'affilée. Donc je ne suis pas revenue sur Médiéval, uh, j'y reviens le mardi en général. Je vous poste des vidéos le mardi. Et uh, donc mardi prochain, on se retrouvera pour voir effectivement uh, en jeu tout euh, ce que je vais vous dire maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur la page de Steam. Vous y avez tous accès. D'accord Donc, la première des choses que je vais vous montrer, c'est, voilà, quand vous rencontrez un bug, ce n'est pas dit que moi, j'ai le bug. Ça, je vous l'avais expliqué au niveau du, euh, du Let's Play, dans le Let's Play, ou dans les mages, euh, quand je vous fais une vidéo sur la, les mises à jour et qu'est-ce qu'elles comportent. J'essaye de vous dire, à chaque fois, que... Euh, les bugs sont différents d'un joueur à l'autre. Moi, je vais rencontrer des bugs que vous, vous n'allez pas avoir, et vous, vous, allez avoir des bugs que moi, je ne vais pas avoir. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais on est en bêta, je vous le rappelle. Une bêta, c'est un jeu qui est en train de se construire, je vous le répète. Donc, il y a des bugs, c'est normal. Euh, après, quand il passera en accès anticipé, il y en aura un peu moins, et après, il sera en finalisé. Donc, euh, évidemment, les bugs, le problème, et je vous l'avais déjà dit, le problème des bugs dans une bêta ou, euh, ou une alpha, c'est que tout simplement, euh, ben, ce n'est pas toujours relié. C'est-à-dire que, je vous l'avais déjà expliqué, mais je vais vous le redire. Quand il y a une grosse, ma grosse mage, et je vous l'avais expliqué dans la vidéo <coughs> de la mage précédente, le mieux, c'est que vous alliez euh, dans Steam, Command, Data, tata, Vous prenez votre save de Medieval Dynasty, c'est le mieux à faire. Vous la posez sur votre bureau. D'accord. Vous faites la mise à jour du jeu en public bêta et ensuite, une fois votre mise à jour faite, vous remettez dans Steam, Common, Data, Medieval Dynasty, ta ta ta ta ta, Medieval Dynasty, Common, Data. Je vous l'avais expliqué, donc ça je vous invite à aller voir euh, dans le play ou dans les vidéos des mages. Je vous ai expliqué comment il fallait faire, ils l'expliquent de toute façon eux-mêmes comment il faut faire. Euh, ben... Tout simplement, vous remettez votre save et vous risquez avoir moins de problèmes en faisant comme ça. Alors c'est très contraignant, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, vous ne croyez pas, beaucoup de jeux où il faut faire ça, surtout quand on est dans une bêta ou une alpha, parce que euh, les mages automatiquement ne vont pas euh, s'imbriquer dans votre dans votre partie. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y a pas encore de liaison faite, euh, je dirais euh, faite concrètement. Est euh, bien faite encore puisque le jeu est en développement donc si vous ne voulez pas avoir ce genre de problème hélas, il ne faut pas jouer à une bêta ou une alpha il faut plus aller sur un, accès, un jeu en accès anticipé c'est un jeu où il n'y aura que des correctifs de bugs euh, il n'y aura plus d'ajouts ou alors carrément partir sur le jeu en option finalisée voilà, et encore des fois dans les jeux finalisés on rencontre des bugs que voulez-vous, c'est comme ça moi je suis pas développeuse de jeux vidéo euh, pas du tout, je suis une joueuse comme vous donc, euh, je vais vous montrer, donc pour ceux quand vous avez des bugs, plutôt que de me poser la question à moi qui ne suis pas une développeuse, la développeuse du jeu, la première des choses que vous devez faire, et après on rentrera dans votre grande question, ne vous inquiétez pas, quand vous allez dans votre bibliothèque de Steam, vous, avez, vous cliquez sur Medieval Dynasty, donc là, vous avez les options, et ici vous avez les discussions, voilà, on va y aller, voilà, là vous avez les discussions, alors oui, c'est en anglais, d'accord après, je ne sais pas si... Euh, non, on ne peut pas le faire. Donc, euh, parce que des fois, quand vous avez un texte en anglais, il suffit de faire un clic droit sur l'écran et vous allez traduire en français. Mais là, apparemment, ça ne marche pas sur Steam. Mais bon, comme moi, je l'utiliserai peu vu que je parle anglais. Je n'ai pas de problème. Donc ici, vous pouvez voir tout ce que les joueurs remontent au niveau de leur bugs. Alors, ça peut être en allemand, en chinois. Vous avez le monde entier qui, euh, tout simplement, remonte leur... Euh, ici, là. Leur... Euh, les bugs qu'ils rencontrent dans leur jeu donc euh, voilà vous voyez il euh, y a de l'allemand il y a de tout euh, donc voilà ensuite ici vous avez ce que les devs eux marquent ici dans les sujets épinglés verroulés. ce sont euh, ce que les devs tout simplement euh, marquent et informent et ici voyez, vous voyez vous avez la liste des, des suggestions pour les développeurs ici si vous allez là dedans vous, vous pouvez tout simplement dire, ben moi j'aimerais bien voir ça dans le jeu, j'aimerais bien avoir ça dans le jeu, ça dans le jeu. Donc, vous le notez là-dedans, bien sûr, en anglais, si vous ne parlez pas anglais. Hein, vous tapez votre texte Google Traduction, euh, vous le mettez français, vous le tapez en français, et puis vous le traduisez en anglais, vous faites copier, coller, terminé. Après, est-ce que le développeur en prendra compte ou pas euh, Je n'en sais rien, ce n'est pas mon jeu, mais par contre, <coughs> excusez-moi, j'ai toujours la voix fracas, mais euh, voilà, c'est ici qu'il faut mettre vos suggestions, vos envies. Et à partir de là, les envies les plus, euh, les plus demandées euh, par les joueurs, ben, euh, tout simplement, ben, se, seront sûrement prises en compte par les développeurs. Après, vous avez la chaîne aussi, comme je vous avais dit, de Topliz Productions, euh, où vous retrouvez ben, les trois jeux de Topliz, Medieval, Lumberjack et euh, Farmer, euh, qui sont sur la chaîne et il fait, je vous l'ai déjà dit, aussi des facs, euh, questions réponses où il relève sur tous les réseaux sociaux ou concernant steam aussi toutes les questions les plus posées et il y répond en disant oui on va le mettre en place non on va pas le mettre en place et vous savez que les vidéos youtube même si elles sont en anglais vous pouvez les mettre en français mais si vous avez besoin aussi d'un tuto pour ça dites me le je vous montrerai mais enfin bon, c'est juste en bas dans les, dans les paramètres c'est pas très compliqué donc on va revenir là donc ici vous avez une mise à jour <coughs> décidément et ici vous avez les IA bug reports donc là, vous avez actuellement 2341 sujets de bugs recensés pour le jeu médiéval. Ce qui est normal pour une bêta. Et encore, ce n'est pas énorme, je peux vous le dire. Donc si on clique ici, voilà. Vous allez retrouver euh, tous les bugs re remontés par les joueurs. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'y poster euh, vos bugs. Moi, j'y vais régulièrement. Et euh, en général... Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, que ce soit développeur ou les assistants du développeur ou ceux qui sont modérateurs au niveau du Discord et qui sont à même de pouvoir vous répondre. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir C'est que par exemple, voyez ici, cette personne qui est passée donc, à, la, à la mage euh, 3.1.4, qui est celle actuelle, dit « Je ne peux pas vendre mes, mes, mes, mes graines. » Donc, on vient ici euh, « Quand j'ai démarré aujourd'hui... » Euh, la, la MAGE 3.1.4, euh, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas vendre euh, les euh, les St. John's qui vous permettent de, de, de vous soigner et autres <coughs> aux vendeurs. Ici, vous avez Goldery qui est une, euh, ou qui est un, je ne sais pas si c'est une, une jeune femme ou un jeune homme, mais qui, qui est très souvent là pour aider sur le Discord aussi. Euh, qui précise que maintenant donc vous ne pouvez plus vendre tout ce qui est euh, alors bâton, bûche, pierre, argile, paille, plantain, millepertuis et les baies d'accord donc euh, le seul la seule chose que vous pouvez vendre maintenant au niveau des marchands ce sont les champignons voilà tout le reste vous ne pouvez plus les vendre voilà donc il suffit simplement d'aller là dedans il euh, y en avait un autre, euh, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Vous voyez, il y en a qui ont le jeu qui crash. Il y a plein de choses euh, qui viennent. Euh, J'essaye de voir s'il n'y en avait pas un autre. J'en ai trouvé un autre. Bon, enfin bref, de toute façon, ça a été remonté. Et euh, le la réponse a été donnée, comme quoi, effectivement, euh, on ne peut plus vendre la... les bâtons, les bûches, les pierres, l'argile, la paille, le plantain, le mine et les baies. Pourquoi parce que tout simplement, ça ne fait pas partie du commerce à l'état propre du jeu. C'est-à-dire que, est-ce que ça a été ce moyen-là qu'ils ont trouvé pour instaurer le commerce euh, Je ne sais pas, ça n'est pas dit, ni sur Discord, il n'y a pas de réponse de ce côté-là. La question, c'était aujourd'hui que vous vous posiez tous parce que vous paniquiez, vous ne pouviez plus. C'est normal, C'est pas un bug. Moi aussi, j'ai pensé à un bug parce que, comme je vous dis, médiéval, je m'y penche le mardi dessus et pas les autres jours avec les let's play que j'ai sur la chaîne, vous le voyez. Donc, c'est le mardi que je me penche sur Medieval, sauf si, comme la dernière fois, j'étais devant le PC et que j'ai vu qu'il y avait la mage et que j'ai réagi tout de suite pour vous la, pour vous la dire. Mais euh, là, celle-là, je, je, je ne m'y étais pas penchée dessus. Pourquoi Parce que tout simplement, ça disait l'ajout du poulailler, d'un nouveau poulailler, et le fait que vos PNJ maintenant vont tout simplement euh, aller euh, se balader d'animaux en animaux, euh, alors qu'avant ils étaient plantés, ils restaient euh, plantés, ils bougeaient pas, on se demandait ce qu'ils faisaient. Maintenant on va les voir bouger, vous voyez, avec le petit sac, etc. Et on a un nouveau poulailler, ce que je vous avais dit. Donc ça, je, je, je n'ai pas fait de vidéo dessus. Pourquoi Parce que bon, euh, je pensais que de vous-même, euh, voilà, vous auriez compris euh, ce qui était dit. Par contre, ici. Alors, je descends, fixed, fixed, fixed, ta ta, ta c'est pas ça. Quand on descend, voilà, ici, vous avez update, donc euh, ajout, mise à jour, comme vous voulez. Et c'est là qu'on va trouver la réponse à nos questions parmi tant d'autres. D'accord Alors, tout simplement, vous avez euh, maintenant... Euh, que je dise pas de bêtises alors tout simplement ils disent que euh, vous n'aurez pas euh, vous, ne plus, vous ne pouvez plus vendre les bâtons les bûches les pierres l'argile la paille le plantain le minepertuis et les baies euh, alors pourquoi Parce que tout simplement maintenant vous ne pouvez vendre que les objets qui sont euh, issus du travail de vos PNJ. C'est à dire que vous pouvez vendre les objets euh, que vous, vous fabriquez via vos PNJ. Que ce soit la nourriture si vous en avez trop, euh, les, euh, tout ce que vous pouvez fabriquer dans la forge, euh, vous pouvez vendre vos plats, vous ne pouvez plus vendre vos graines. Euh, de toute façon maintenant vous savez que vous en avez besoin pour les champs donc euh, vous ne les vendez plus attention à tout ça parce que bon effectivement maintenant il y a énormément de choses qui ont changé vous avez aussi les recettes dans le chaudron et le four qui demandent de maintenant un bol ou un plat euh, attention ce bol aura une durabilité pour le joueur et le PNJ alors c'est à dire que il euh, y a un petit moment de ça <coughs> Euh, certains qui ont des parties avancées m'ont parlé des bols, etc. Et j'ai dit, il n'y a aucune notification à ce niveau, euh, au niveau des mises à jour. Et c'était le cas, puisqu'elle ça apparaît aujourd'hui dans l'update. Euh, ça apparaît dans l'update dans que, que je viens de vous montrer, c'est-à-dire du 11 février. Donc dorénavant, euh, au niveau euh, de euh, votre taverne, euh, pour pouvoir faire, si vous allez dans le chaudron, pour pouvoir faire vos cuissons, etc., vous allez devoir euh, maintenant mettre l'atelier dans votre village. Jusque là, on s'en passait de l'atelier. Pourquoi Parce que c'était des objets décoratifs, les assiettes, des cuillères, etc. C'était des objets décoratifs qui servaient à rien, mis à part faire euh, plus réaliste dans votre jeu. Maintenant, ils ont, euh, je dirais, un boulot. Euh, tout simplement, ben, euh, quand vous allez aller dans votre taverne il va falloir, vous allez voir que vous ne pouvez plus faire la soupe, euh, le ragoût, etc, etc, sans avoir un bol. Voilà. Et quand vous allez dans le jeu et que euh, vous allez sur le chaudron, vous verrez que quand euh, vous allez mettre votre souris sur, par exemple, je dis une, un truc au hasard, la, la, la, la soupe au chou, ça vous demandera un bol. Et pourquoi Parce que bah, tout simplement, il a, la, la soupe, elle se met tout simplement bien dans quelque chose, hein, comme en réel. Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ils essayent de faire le jeu le plus réalisme possible. Là, personnellement, moi, ce que je trouve par rapport à tout ce qu'ils ont fait, je vous le dis, c'est vraiment passer euh, de A à Z radicalement. Donc, euh, ce n'est pas étonnant qu'il y ait de nombreuses personnes qui soient perdues. Euh, ils auraient dû faire ça plus zen, plus cool, faire des transitions un petit peu moins hard, plutôt que laisser pendant 2-3 mois, euh, ou euh, voire 3 semaines, euh, que des petits patchs de rectificatifs de bugs sans vraiment réelle importance euh, et d'un seul coup tout transformer comme ça il euh, y a de quoi s'y perdre et je suis d'accord avec vous euh, mais bon qu'est ce que vous voulez il euh, ya euh, ils ont une pression aussi derrière des joueurs qui ne sont pas patients qui sont euh, ce que j'appelle moi des rushman ou des rushwomen ça existe aussi ce sont des personnes qui euh, par exemple dans les jeux ne vont pas explorer leur jeu entièrement ils vont, euh, ben les quêtes secondaires, ils ne les font pas, euh, voilà, ils ne font que les quêtes d'histoire, et pour, pour, pour eux, ils ont tout vu dans le jeu, ils ont fini le jeu quand ils ont fini le mode histoire. Or, dans un jeu, il euh, y a énormément de choses à voir, dans celui-ci, il y a les quêtes secondaires, il y a les défis, il y, y a les succès, Steam, il y a tout ça, c'est ça euh, la, la globalité du jeu, et moi, quand personnellement, ce n'est pas un dev qui m'offre une clé, même quand un dev m'offre une clé pour que je vous le présente, euh, comme ça va se passer, je vous donne rendez-vous samedi soir, euh, ben ce soir, c'est ce soir, ce soir pour le, le, sur Twitch, si vous pouvez, sinon de toute façon je rebasculerai le live. Je serai en live ce soir, euh, alors je ne peux, je peux pas vous dire vers euh, plutôt euh, une deuxième partie de soirée. Alors je sais que c'est la Saint-Valentin, de, de, c'est demain la Saint-Valentin, c'est ça Ouais, c'est demain. Euh, donc euh, bah, je ne sais pas, j'espère vous avoir sur Twitch en tout cas. Euh, donc on va, on va commencer ce soir, euh, entre parenthèses je vous le signifie, au cas où vous ne l'aurez pas vu. Euh, J'ai mis en place le Chireal Horror Night. Ça tu des Night Horror Shirel, euh, Donc euh, voilà où euh, c'était une catégorie de jeux que je n'avais pas du tout, du tout euh, mis dans le euh, dans mes let's play que j'avais incorporé à la chaîne. Donc samedi soir, euh, enfin ce soir donc euh, aux alentours de 22 h on va dire pour qu'on soit bien dans l'ambiance. Euh, je serai en live sur Twitch sur un jeu d'horreur qu'un développeur m'a envoyé. Et euh, ça promet des grandes parties de fou rire. Si vous n'avez pas vu la vidéo euh, sur la chaîne YouTube, allez voir. Euh, J'avais fait un jeu d'horreur il y a quelques temps de ça. Je vous avais mis quelques extraits et après je vous ai mis le... Comment s'appelle Le trailer du jeu euh, que je ferai ce soir. Donc si vous voulez me rejoindre, ce sera en live sur Twitch. Vous avez la chaîne. Et ensuite, ben, ça promet parce que j'ai peut-être pas ma cam. Mais, mais comme vous pourrez le voir dans la vidéo, je suis assez expressive. Donc je n'ai pas fini de... D'avoir le trouillomètre à zéro, parce que tout simplement j'ai testé euh, via 5-10 minutes le jeu, je l'ai coupé, parce que je me suis fait flipper, mais toute seule. Alors ce n'est pas, je précise, euh, des jeux que je fais d'horreur où c'est sanguinolent, bien dégueu, etc. Non, c'est plus les jeux qui font euh, sursouter, les, le, le, les jeux euh, coréens, indonésiens, etc. Bon, là, ce pas le cas. c'est pas un jeu coréen déonésien. Mais euh, ce n'est pas un jeu, je dirais, gore où il y a du sang qui chique partout. C'est pas du tout ça. C'est plus sur le fait de surprise et de panique. Parce qu'il faut aller vite, parce qu'il se passe un truc. Voilà. Et là, vous allez me voir dans toute ma beauté. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir sur Twitch. Donc, revenons à médiéval. Euh, donc, ben, tout simplement, maintenant, il vous faudra un bol. Ce bol aura une usure. Donc, l'atelier qui, jusque-là, ne nous servait pas, euh, puisqu'on avait dans la forge, mis à part les décorations, euh, qui étaient dans l'atelier, on avait la même chose dans l'atelier et dans la forge. Au niveau haute que décoration, au niveau haute que les bols, les cuillères, etc. Or, ce qui se passe maintenant, c'est que vu qu'on en a besoin pour, euh, ben, pour euh, faire nos plats dans nos chaudrons, et que euh, les, les, une fois qu'on a mangé, on garde dans notre inventaire le bol vide, il a une usure le bol donc automatiquement maintenant il faudra placer un atelier et mettre un PNJ, un atelier qui va faire effectivement que, ben, c'est vous de voir, mais moi si je dois mettre l'atelier dans la partie, ce qu'on verra mardi, euh, je n'ai pas filmé d'avance, donc je le ferai en même, en, en même temps euh, le jour même, hein, je le ferai avec vous euh, euh, sur, euh, dans la vidéo, j'ai plus de, de, du tout d'épisode d'avance avec tout ça. Donc, euh, tout simplement, ben euh, on verra ça, mais l'atelier, donc maintenant, est nécessaire, puisqu'il faudra mettre un atelier dans votre village avec un PNJ qui s'occupe de faire les bols et les assiettes, afin que vous puissiez faire vos recettes et que vous ne vous retrouviez pas avec euh, plus de bols, de façon à ne plus pouvoir faire des plats un peu plus perfectionnés pour que vos PNJ soient heureux. Qu'est-ce que j'en ai, ai noté d'autre des plus importants que j'ai relevé euh, Ils ont ajout, ajouté le saignement sur les animaux. Alors, il y en a d'autres qui étaient passés sur les autres épisodes précédents qui euh, parlaient des saignements. Donc, j'avais bien raison de ce côté-là. Puisque j'avais pos, posé la question et je vous avais répondu que non, ça n'était pas instauré ou c'était vraiment très léger. Par contre, maintenant, ça y est, c'est mis. Euh, quand vous tirez sur un animal, le saignement a été bien instauré et il est plus poussé que ce qu'il était jusque-là. Donc, une biche, par exemple, vous lui tirez dessus à distance, vous la suivez et normalement, elle devrait tomber euh, combien de temps après Je ne sais pas, mais en tout cas, elle doit tomber de saignement. À vous de voir si vous voulez préférer continuer à, la, à lui tirer dessus. Moi, je verrai en fonction du jeu et combien de temps ça met, mais on verra ça mardi pour ce qui est de tout, de tout cela. quoi. Donc, l'atelier, je vous l'ai dit, est obligatoire. Les, les chasseurs, maintenant, doivent avoir des flèches en pierre et non plus en fer. Pourquoi Il n'y a pas d'explication, mais je vous le dis. Alors, ensuite aussi, les bébés et enfants dont les parents meurent quittent le village après un changement de saison. Alors, ça aussi, ça a été un truc qui m'a un petit peu euh, euh, interloqué Parce que euh, moi, je voyais plus... Euh, alors, c'était ma vision hein, du jeu. Mais bon, apparemment, les devs ont changé leur, leur fusil d'épaule au niveau du développement. Euh, C'est-à-dire que moi, je voyais plus... Euh, vu qu'on commence avec notre petit bonhomme tout seul, on a nos PNJ, on a notre épouse, les autres PNJ ont des enfants, sachant que vous, vous n'en avez qu'un seul. Euh, nous, du moins, nous les joueurs, on ne peut avoir qu'un seul enfant qui va faire notre dynastie. Faites attention, je vous l'ai déjà dit, si votre femme n'est pas heureuse, elle s'en va avec votre héritier, vous pouvez recommencer à en draguer une autre, etc., ou votre partie, elle est out. Donc prenez soin de votre femme pour éviter qu'elle se carapate avec euh, votre, euh, votre héritier. Mais les PNJ, euh, comme je l'ai moi dans ma partie avancée, euh, ben, ils ont des jumeaux, des triplés. Et ce sont tous les petits bambins qui vont peupler votre village. Or, vous savez que vos PNJ vieillissent. Votre PNJ vieillit au fur et à mesure que les années passent. Les PNJ des villages à côté vieillissent aussi. Donc, tous les enfants, les bébés, je parle bébés, enfants, c'est-à-dire les petits, je trouve, sur pattes, et les enfants, c'est-à-dire âge. Euh, quand ils passent du, du, du, du petit Schroumpf à l'âge suivant, si leurs parents viennent à mourir alors qu'ils ont ces âges-là, à la saison suivante, ils sont sortis de votre village. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Je voyais plus euh, le fait que euh, ben, ces enfants-là qui ont grandi avec le vôtre, pourquoi pas ben, Ils s'entendent bien avec la petite voisine. Ils la trouvent charmante. Ils ont grandi ensemble un en amour d'enfance. Vous voyez, on, on part dans le délire. Hein. Euh, fleur bleue, mais bon pourquoi pas, euh, ça s'est passé dans ma partie moi avancé hein. euh, mon fils était toujours foutu avec la, la, la, la fille de la voisine, et euh, ben, euh, la fille venait souvent après quand il est passé euh, petit checouf, ils étaient tout ensemble, et puis euh, quand il est passé enfant, euh, là, on va dire de l'âge 10 ans, quand il demande souvent au papa d'aller, euh, tu peux m'amener à la chasse s'il te plaît eh ben, à cet âge-là, ils étaient toujours foutus ensemble. Je dis, ben, elle, ça sera la future épouse de mon fils, pourquoi pas Eh bien non, ça peut peut-être ça passer à l'as aussi, puisque maintenant, euh, si leurs parents, un de vos PNJ, viennent à décéder avant que votre enfant, avant que leurs enfants aient passé le cap euh, des 10 ans, qu'ils soient passés à dos, on va dire avant qu'ils soient passés à dos, les enfants à la saison suivante seront euh, bah, éjecte, disparu, envolé de votre village. Voilà, donc vous n'aurez plus qu'à recommencer. Ça, j'ai pas trouvé ça très, alors vous me direz vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça un peu euh... illogique. Voilà, puisque c'est... Je veux dire, il pourrait mourir de quoi Alors, est-ce qu'il va y avoir des morts Est-ce qu'il va y avoir des dégâts Est-ce qu'il va y avoir des morts Est-ce que les pop-up vont être un peu plus hard à pouvoir entraîner Jusque là, ça avait un impact, les pop-up sur l'économie du village même, ça pouvait être, il y a eu une tempête, toutes vos, vous avez perdu la moitié de vos récoltes, vous avez eu des rats les rats ont, ont détruit la moitié de votre stockage de nourriture, c'était des choses comme ça qui impactaient, euh, maintenant, est-ce que euh, ça peut avoir un impact, il y avait aussi un pop-up, je me rappelle dans la partie, euh, qui disait qu'il y avait la guerre, donc euh, voilà, est-ce que le fait... Que tout ça euh, va euh, entraîner ça. En tout cas, c'est certain. Vos enfants, pour une raison ou pour une autre, à partir du moment où ils ne seront pas ados au niveau de, des, des enfants des PNJ, ben, tout simplement, ils disparaîtront de votre village. Donc, bon, vous verrez bien. On verra ça, de toute façon, au niveau du let's play, hein, petit à petit. Donc, euh, ils ont aussi euh, réduit euh, les compos de énormément de choses, que ce soit au niveau de la taverne, pour, pour, euh, pour euh, tout simplement... Euh, vos, euh, vos plats, ils ont aussi euh, diminué le, la demande de, de ben, je sais pas, il fallait tant de choux, tant de viande, tant de trucs, ils ont diminué les compos pour pas mal de choses, que ce soit dans la forge pour pour les pour euh, pour euh, la construction des marteaux, des haches, etc. Ils demandent de moins de fer, moins de bâtons, etc. Donc ils ont réduit pas mal, pas mal de compo, de demande de compo euh, pour qu'on puisse construire un peu plus, puisque maintenant on ne peut plus vendre. Je vous le répète, on ne peut plus vendre les bâtons, les bûches, les pierres, l'argile, la paille, le plantain, le millepertuis et les baies. On ne peut vendre que les champignons et les euh, outils, euh, les, les plats, etc. Tout ce que vos PNJ fabriquent. Voilà. Donc, le ben, millepertuis. Adieu, mon millepertuis, Moi qui les mets tant. En même temps, hein, normal. Hein. Euh, on gagnait beaucoup de sous comme ça. Et le but n'est pas euh, qu'on devienne riche super vite. Hein. Donc, je pense qu'au final, de toute façon, euh, ce qui va se passer... C'est qu'on sera tous, mais tous, obligés de recommencer une partie. Pourquoi Parce que euh, le temps que tous ces changements-là radicale, euh, enfin radicaux plutôt, euh, moi je trouve qu'ils je vous le dis, ils auraient dû faire ça un petit peu plus euh, euh, doucement plutôt que euh, passer euh, du coq à l'âne, comme on dit chez moi. Euh, parce que là, ça fait énormément, énormément de changements. En plus, il euh, n'y a pas longtemps, euh, maintenant, fa il euh, y a eu l'histoire des graines euh, dans la, au niveau des champs, qu'il fallait mettre les outils euh, et les graines et l'engrais dans le coffre de la grange, sinon ils ne plantaient plus. Ensuite, ils nous enchaînent, il n'y a pas très longtemps, avec euh, le fait de maintenant, il faut les outils dans les euh, différents euh, endroits pour travailler, plus le fait de nourrir les animaux qu'on n'avait pas jusque là. Et maintenant, on a tout ça qui nous tombe dessus, qu'on ne peut plus vendre. Euh, je trouve que c'est beaucoup d'un seul coup, alors que par moment, il reste des mois, voire des semaines sans rien faire. Ils auraient dû être un petit peu plus lisses euh, là-dessus. C'est-à-dire non seulement faire une mage expliquant voilà euh, ça plutôt que le coller. Euh, dans une mage où on parle d'un poulailler et que on doit effectivement aller éplucher ici tout un tas de choses qu'ils ont changé et croyez-moi la liste est longue mais j'ai relevé moi que ce qui me paraissait intéressant après c'est pas très compliqué la chose que vous pouvez faire si vous ne parlez pas anglais je vais vous le montrer c'est vous maintenez votre clic gauche sur la mage vous descendez tout simplement comme ça vous gardez votre clic gauche appuyé pour ceux qui ne le savent pas mais bon je pense quand même que hein, vous devriez savoir ça voilà, et vous vous, vous descendez avec la, la, la molette de votre souris. Ensuite, vous faites copier. Ici. Et ensuite, alors vous allez voir mon vilain euh, petit... Euh, hop, Voilà, je vous l'ai mis là. Je vous l'ai montré. Euh, J'avais préparé d'ailleurs. Donc vous faites un copier-coller comme j'ai fait là. Copier-coller. Euh, hop, coller. Voilà. Et je remonte. Hein. Là, ici, vous avez en français, alors approximatif, hein, approximativement, euh, vous avez euh, la traduction pour ceux qui ne parlent pas en anglais. Certes, il vaut mieux parler anglais parce que là, les Google Trad ne sont pas extraordinaires. Hein, mais bon, je vais, vous, je vais rester là-dessus pour ceux qui ne parlent pas anglais. Comme ça, vous pourrez re regarder à tête reposée tout. On va le voir ensemble. Bien que euh, je n'ai pas besoin de Google Trad, hein, d'accord, mais bon je vais vous le laisser comme ça vous pourrez revenir sur la vidéo et re regarder à nouveau les choses donc on repart du début donc la lance de pêche est maintenant ajoutée à la catégorie outils de pierre donc vous voyez la traduction n'est pas extraordinaire tout simplement maintenant dans les outils en pierre vous pourrez trouver tout simplement la lance de pêche voilà c'est ça que ça veut dire c'est pour ça que google trad quand on parle pas anglais c'est pas extraordinaire mais bon ça peut toujours aider ceux qui ne parlent pas anglais donc, vous voyez, vous avez la besoin de, les besoins des recettes d'artisanat et des prix pour le potage. La soupe et la viande avec sauce ont été diminués. Là, ils remettent une nouvelle fois comme quoi euh, vous avez des langues qui ont été ajoutées. Les seaux de lait avariés pourrissent et se transforment finalement en seaux vides. Ils sont désormais automatiquement transférés vers le stockage euh, qui n'est pas correct. d'accord C'est pas correct qu'ils disent euh, dans la mage, c'est dans le stockage. Auquel il est dédié est les sauts en général c'est la taverne donc ou alors voir le stockage général mais là vous voyez google trad ne traduit pas comme il faut le bol et l'assiette alors je fais volontairement là hein. euh, c'est pour ceux qui ne parlent pas en anglais euh, moi je traduis en général directement ici voilà mais bon euh, ça n'aiderait peut-être pas euh, ceux qui parlent pas en français donc je voulais je voulais mis ici comme ça vous pourrez y revenir dessus le bol et l'assiette en bois font désormais partie des, de la catégorie des objets d'artisanat. Les bâtons, les bûches, c'est ici, vous le retrouvez là, bâton, bûches, pierre, argile, paille, plantain, euh, mine pertuis et toute autre sorte de baies ne peuvent plus être vendus. Voilà, donc ne vous affolez pas, c'est normal. Euh, donc Ensuite, les notifications lors de l'utilisation des charges de lait affichent désormais les deux états de la quantité de lait actuelle et du nombre de seaux actuels. Vous voyez, ce n'est pas super bien traduit, mais je vous laisse euh, un petit peu euh, réfléchir. Moi, je n'en suis pas là dans ma partie. Donc c'est vrai que moi, ma façon de jouer est peut-être différente. Mais euh, vu que je fais un let's play avec vous, où on n'est pas encore à fabriquer avec les sauts, les, les, les, les etc., je m'y focalise pas dessus. Voilà, donc euh, je vous le mets, mais euh, je n'y je je porterai pas d'intention puisque je n'en suis pas encore à ça. Alors boire du boire, water skin montre la notification de la consommation. Alors euh, ça aussi, vous euh, voyez, ici, water skin. C'est pas traduit comme il faut, mais bon, c'est comme ça. Le joueur peut désormais organiser les emplacements rapides lorsqu'il monte à cheval. Le joueur peut désormais basculer entre les emplacements rapides lorsqu'il monte à cheval. Changement de la façon dont le remplissage des seaux avec l'eau fonctionne de la même manière que le remplissage d'une de, peau d'eau. Alors tout simplement, ça, ça veut dire que euh, ici. On a ceux qui ont des parties avancées, avant on galérait énormément pour remplir les seaux d'eau, maintenant vous aurez la même animation que lorsqu'on remplit la gourde, ce qui va sérieusement enlever une épine du pied parce qu'alors c'était vraiment la misère pour les parties avancées pour remplir ces maudits seaux, donc la peau d'eau ça a été traduit peau d'eau mais en fait c'est la gourde, voilà tout simplement. Un ajustement de la façon dont la direction de projection des, des lances a été calculée c'est à dire qu'ils ont tout, tout simplement lorsque vous jouez à la lance euh, ils ont recalculé euh, pour plus de précision la trajectoire de la lance quand vous visez sur un animal, voilà ce que ça veut dire euh, Là, changement de la durée des saignements et des dégâts, euh, les saignements devraient désormais avoir un effet plus important sur les animaux ça je vous l'ai dit euh, ils ont réduit aussi le prix et le temps de fabrication des louches, des cuillères, des bols, des tasses et des assiettes en bois, augmentation du nombre d'un nombre d'objets fabriqués à partir d'un système unique pour le bol, la tasse et l'assiette en bois. Alors c'est-à-dire qu'ils ont ils ont, euh, ils ont euh, doublé la quantité. C'est-à-dire que si je que là euh, pour fabriquer un objet en bois avec tant, avec euh, tant de craft, enfin temps de compos demandés, ils ont, euh, ils ont augmenté. Euh, par exemple, au lieu de faire trois bols, vous allez en faire 6, Voilà ce que ça veut dire. Les objets avec une capacité perdent désormais leur durabilité lorsqu'ils sont utilisés pour fabriquer et pour boire. Alors, euh, c'est-à-dire que les objets, comme les bols, etc., euh, qui ont une capacité, c'est-à-dire un contenant, euh, bah, tout simplement perdent leur durabilité euh, lorsqu'on les utilise. Quoi. Voilà. Donc, euh, je pense être clair là-dessus. Si je ne le suis pas, vous me reposerez la question dans les commentaires. Euh, L'option de l'accroupissement, le sprint est passé, euh, donc vous n'avez plus à à, à cocher à, à ou je ne sais quoi. Moi, je n'ai jamais eu ce problème. Hein. Moi, que je m'accroupis, euh, il faut rester appuyé maintenant, tout simplement, sur la touche que vous avez assignée à être accroupi, euh, Ou pour sprinter, il faut rester appuyé dessus. Mais que là, moi, j'y reste appuyé. Donc, euh, c'est peut-être une habitude des jeux. Mais enfin, je reste appuyé dessus. Donc, je n'ai pas ce problème. Les éleveurs d'animaux se déplaceront désormais d'animal en animal et prennent soin d'eux au lieu de rester simplement dans les bâtiments des animaux, c'est ce que je vous disais, avant ils étaient plantés, ils ne bougeaient pas, maintenant comme vous avez pu le voir sur la photo avant, ben, tout simplement ils vont euh, se balader d'animaux en animaux, faire semblant de s'occuper d'eux par, euh, par un système de, de, de, de mouvement que les devs ont mis en place, euh, D'animation, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais s'occuper des animaux, donc ce sera un petit peu plus réaliste qu'avoir un PNJ planté. Hein. On se demande s'il bosse ou s'il ne bosse pas. Donc maintenant, vos PNJ qui s'occupent des animaux vont bouger. Les chasseurs, donc, devront avoir des flèches en pierre au lieu de celles de, de en fer. <coughs> Excusez-moi. Réduction du coût des projets de fabrication des bols en bois des assiettes. L'utilisation d'une houe pour labourer le champ, euh, maintenant, est obligatoire. Il faudra le mettre dans la, dans la grange. Les objets de quête affichés par le trader et le journal sont désormais modifiés pour une meilleure clarté. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer dans le journal et que vous allez choisir une quête, au niveau du HUD en haut, c'est-à-dire la boussole, vous allez mieux voir. Ils ont mis ça un petit peu plus clairement. Des fois, on avait des trucs qui se chevauchaient avec les clickpoints. Vous savez, rappelez-vous, dans, dans la vidéo où j'avais mis un, un, un click point pour Kunigunda, des fois, ça se chevauchait avec le l'endroit le, où il y avait la quête, c'était un petit peu pénible, donc ils ont arrangé ça, c'est un petit peu plus clair, donc on verra ça mardi. Donc là, ce que je vous disais, les enfants, les nourrissons, tout petits enfants quittent le village, si leurs parents meurent. Euh, tu, tu, tu, euh, ensuite, euh, manger dans un bol, soupe, etc. laisse désormais un bol vide, mais avec une durabilité réduite, cela s'applique à la fois aux joueurs, aux PNJ, c'est ce que je vous ai expliqué. Les enfants orphelins du village euh, seront retirés, euh, du village après le changement de saison. Il y a des nouveaux sons pour les coffres. Le fil de laine est retiré de la recette pour fabriquer le seau. Euh, les exigences pour faire le, le fil de laine sont réduites. C'est-à-dire on vous demandera moins de compos. Euh, le prix euh, pour faire des meubles a changé. Euh, maintenant, vous pouvez placer vos clôtures euh, gratuitement, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait avoir tant de rondins dans son inventaire pour pouvoir clôturer... Et pareil pour les petites euh, clôtures des maisons hein, ou entourer vos champs quand vous voulez entourer vos champs de petites clôtures, et bien maintenant tout ça c'est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez d'avance maintenant euh, délimiter votre euh, votre village, n'oubliez pas qu'il y, euh, qu qu y a les voleurs ou qu'il va y avoir les voleurs, euh, n'oubliez pas que donc il faut fermer votre village avec des grands euh, murs de bois. Et après, votre village, à l'intérieur, vous pouvez le décorer avec des, petites, des petits murs, des petits machins. Mais votre village, si vous regardez celui de Nygost ou la quête que vous avez eue en début de jeu, euh, qui vous demandait d'aller prévenir, machin, parce qu'il y avait les loups et qu'il fallait lui couper des rondins pendant trois plombes pour qu'ils construisent des protections autour de votre village, ça, il faut le faire au vôtre. Donc, attention quand vous créez votre village, parce que j'en ai vu euh, qui ont fait des villages qui sont très jolis, esthétiquement parlant, mais qui ne seront pas du tout... Euh, mais du tout, euh, comment dire, euh, au niveau du jeu facile à protéger. Pourquoi Parce qu'il euh, y en a qui ont mis, euh, c'est très joli, c'est très bien fait, c'est une bonne idée, mais on n'est pas dans un jeu d'esthétisme, on est dans un jeu de gestion, de logique, euh, et avec un côté RPG qu'ils ont instauré via les quêtes, mais à la base c'est un, un jeu de gestion. Donc, euh, si vous remarquez, tous les villages du jeu sont, sont extrêmement concentrés. Il n'y a pas, mis à part les champs, qui sont très souvent mis à l'extérieur. Moi, perso, dans mes parties, mes champs sont à l'intérieur. Après ça, chacun le joue comme il veut. Parce que vous n'êtes pas à l'abri que les voleurs vous piquent vos champs, vos récoltes. Euh, comme vous, vous pouvez piquer les récoltes chez Nigos la nuit. On avait vu ça. Donc, euh, moi, mes champs, je les mets dans mon village. D'accord Et tout autour, il, il faudra mettre des clôtures. On le verra mardi. Je mettrai les clôtures fantômes. Déjà, un, ça peut vous aider à délimiter votre village. Comme ça, vous savez à peu près où c'est que vous allez mettre vos trucs, comment vous allez organiser votre village. Mais attention, ce n'est pas l'esthétisme qui compte, mais le côté pratique et logique du jeu. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est joli. Par exemple, vous avez le pont, le petit pont là. Même moi, où j'ai ma partie. Il y en a plusieurs. Euh, il y en a qui ont mis d'un côté tout ce qui était habitation et de l'autre côté du pont, tout ce qui est euh, atelier. Euh, la grange, euh, les champs, la forge, etc. Le problème est que vous ne pourrez pas fermer votre village et le protéger correctement. Pourquoi Parce que les barrières, les grandes barrières avec les bûches ne vont pas dans l'eau. Donc vous imaginez le problème que vous allez rencontrer pour fermer votre village. Voilà. Donc essayez de penser à ça. Alors oui, esthétiquement parlant, c'est plus joli c'est plus, plus vaste, on peut faire beaucoup plus de choses, mais le but du jeu n'est pas de faire de l'esthétisme. Le but du jeu, c'est que votre village y survive, que votre village y marche et que vous deveniez le plus puissant. Voilà, on reste dans un jeu de gestion, ne l'oubliez pas. Donc, vous pourrez maintenant, sans aucun problème, même si vous n'avez pas de bâton dans votre inventaire ni de bûche, vous pourrez délimiter des petites barrières devant vos maisons pour faire un petit jardin, machin, là c'est vous qui voyez comme vous pourrez aussi délimiter la grandeur de votre village pour après l'organiser en mettant ces murs fantômes que vous remplirez après petit à petit, après avec ce qui est demandé, c'est des bûches, donc c'est des petites parcelles, et vous verrez que vous tirez tout simplement, mais on le verra mardi, je vous le montrerai, on verra tout ça mardi. Euh, mais attention à ceux qui ont fait comme ça, oui c'est vrai, esthétiquement c'est joli, c'est plus sympa, c'est avec le reflet de l'eau, les lumières, machin, truc... Mais alors, affermez, bon courage, et puis pour protéger votre village, je vous souhaite bon courage aussi. Mais bon, ça, on verra ça quand, euh, quand euh, ils auront des problèmes. Euh, donc maintenant ça c'est gratuit, réduction des exigences des recettes pour les lance-pierres de pêche et de fer, réduction des recettes, euh, des, des, des exigences de recettes euh, pour l'arc classique, l'arbalète, donc tout ça ce sont des réductions qui ont été euh, au niveau de, pour fabriquer par exemple l'arbalète et l'arc classique, on vous demandera moins de compos, voilà tout ça, c'est ce qu'ils appellent réduction d'exigences. Pareil pour les chemises, les tuniques, les coins, les pantalons, on vous demandera moins de compos. Optimisation de la durée de sauvegarde du jeu, alors ça, ne euh, me demandez pas, je ne vois pas trop. Ils ont optimisé la gestion de l'interface de l'utilisateur, ça on le verra mardi. Euh, réduction des exigences des recettes pour les cagoules, pareil, les cagoules, les chapeaux, les chapeaux, les chaussures, les bottes et les gants vont nous demander moins de compos. Euh, ainsi que pour les pochettes, les sacs à dos et l'équipement pour les chevaux. Les ouvriers agricoles maintenant vont faire deux tâches différentes. Alors attention, ça aussi, ça va promettre. D'abord, jusque-là, euh, il labourait, il mettait du fer, de, de l'engrais et il plantait. Maintenant, ça c'est terminé aussi. Euh, vous, allez, va, vous allez les voir. Donc, attention, il va vous falloir beaucoup d'engrais. En premier lieu, il, donc, il va falloir mettre les outils pour labourer. Hein, alors, vous n'oubliez pas, dans votre grange. Euh, ils le disent un petit peu plus bas, vous mettez euh, la houe, la, la faux, etc., les outils qu'ils ont besoin pour travailler dans chaque atelier nécessaire. Donc, le marteau, euh, ben, dans la forge, puisqu'il leur faut leur marteau pour taper sur la, la, la, la, la de ville. Alors, je ne sais plus en français ce que c'est, la de ville. Euh, mais voilà, Bon, la forge, vous mettez un marteau. Pour les arbres, effectivement, une hache et un marteau pour ceux qui transforment euh, le bois en... En, euh, si vous avez décidé que, dans votre, que votre bûcheron fasse du bois de chauffage ou autre, n'oubliez pas de lui mettre un marteau aussi. Donc, bûcheron, marteau et hache. Attention, vérifiez qu'il n'est pas usé complètement parce qu'il y a une usure au niveau des, des outils. Les chasseurs, des lances, des arcs, euh, des flèches en pierre maintenant et non plus en fer. Euh, dans la couture, effectivement, on n'a pas les aiguilles, ils vont bien nous sortir ça dans quelques temps, vous allez voir, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin, donc la couture, il n'y a pas besoin, mis à part de mettre dedans les compos qu'il vous faut, euh, et donc euh, au niveau des champs, ben, ils vont labourer une première fois, mettre l'engrais, ils vont relabourer une deuxième fois, et après seulement, ils planteront, ce qui est un peu plus réaliste, puisque si vous regardez les agriculteurs dans la vie réelle, et ben, tout simplement, qu'est-ce qu'ils font ils labourent leur champ, ils placent l'engrais, ils labourent une deuxième fois et après ils plantent, tout simplement pour faire rentrer l'engrais dans la terre. Donc le jeu vient de, devient de plus en plus réel et complexe, ça va vraiment être hard, hard, hard. C'est pour ça que je vous dis, peut-être qu'on sera obligé au bout d'un moment de recommencer une partie de zéro, mais pour l'instant on n'y est pas encore, on verra ça mardi. Mais en tout cas, euh, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous répondre aux questions. Alors, je le répète, je n'ai pas besoin de ça normalement, ce que vous avez à l'écran. Euh, je vous l'avais préparé pour ceux qui ne parlent pas en français. Donc, je vous le laisse à l'écran un maximum. Donc, vous pourrez faire pause pour le relire. Et je le lis avec vous. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, moi, je n'ai pas besoin de Google Traduction. Je vous le redis. Donc, euh, ensuite, vous aurez aussi, quand vous ouvriers vont récolter. C'est marqué ici. Euh, là, hop Ici, vous, avez, vous aurez un peu plus de choux, de betteraves ou peu importe ce que vous récoltez. A chaque fois euh, que vous récolterez euh, vos champs, il y aura un peu plus. Si jusque-là, vous aviez, euh, je ne sais pas, planté un champ de carottes et vous récupérez à chaque fois euh, 150 carottes, eh ben, vous en aurez un peu plus parce qu'ils ont augmenté les quantités euh, que vous avez dans vos champs. Ensuite, euh, ils ont... Euh, modifier certaines euh, recettes de fabrication, donc ça faut aller euh, de vous même regarder dans euh, les différents ateliers que vous avez euh, pour pouvoir euh, voir ce qui a changé, il y a des choses qui ont été modifiées pour les consommables, donc à vous de voir, mais on verra aussi mardi, on fera un petit peu le tour, ce sera peut-être pas un, un épisode euh, mardi sur vraiment du gameplay, bien qu'il faudra que je construise l'atelier, etc., mais euh, on fera un petit peu le tour de tout ça en game direct, comme ça, ça sera plus simple. Mais au moins là, je fais au plus vite à votre demande, dès que j'ai eu vos messages. Ce n'était pas du tout prévu que je fasse la vidéo là, euh, franchement, mais bon, euh, si je peux vous aider, je le fais, vous le savez. Donc maintenant, vous avez la réponse à vos questions, ne paniquez pas, tout ça est normal. Donc au niveau du prix du poids, la nourriture de l'eau, il euh, y a des choses qui ont été modifiées aussi. Euh, les projectiles pour les arcs et les arbalètes sont épuisés depuis un emplacement donc là, ils veulent dire, parce que si vous le lisez textuellement, ça ne veut absolument rien dire, tout simplement euh, quand euh, vous avez, ben, je sais pas votre arc, vous avez, des, vous avez vos flèches qui, vous, que vous avez mis en 1, en 2 en 3, peu importe euh, à partir du moment où vous avez encore dans votre inventaire pour votre arc des flèches ça se fera auto, c'est à dire quand vous n'en avez plus en bas dans les... Euh, dans votre accès rapide, dans la touche 1, la touche 2, la touche 3, peu importe, ou même la hache, euh, le, le, le marteau, quand il se casse automatiquement, si vous en avez un d'avance dans l'inventaire, il prendra automatiquement le relais, c'est pareil pour les lances, pour les arcs, pour les munitions d'arbalètes, etc. Mais à condition que vous en ayez d'avance dans votre inventaire, sinon ça ne le fera pas, et vous vous retrouverez avec plus de munitions, et si vous êtes face à Teddy ou à un loup et que vous dites oh, super j'ai 10 flèches mais vous avez raté vos coups et que vous n'en avez pas d'avance ça vous n'avez plus qu'à vous carapater ou mourir c'est vous qui voyez donc ça ça se, ça se automatiquement dès que vous en aurez plus dans votre barre de raccourci en bas si vous en avez dans l'inventaire ça se mettra automatiquement d'affilée du moment que c'est euh, de la même catégorie des lances vous avez des lances en raccourci 2 euh, vous en avez par exemple 8 euh, vous les avez lancés, si vous en avez 10 dans votre inventaire, les 10 prendront le relais, pareil pour les flèches, etc. etc. Euh, ensuite, euh, je vous laisse un petit peu regarder parce que là, moi, c'est des choses qui pour moi ne sont pas euh, importantes. Par contre, ceci, oui, le menu radial avec la touche Q a maintenant des boutons séparés pour chaque catégorie. Alors, j'ai jeté un œil. c'est l'enfer, je trouve, vous me direz ce que vous, vous avez pensé. Mais ils ont euh, mis des catégories, des sous-catégories et des sous-catégories. Ce qui fait qu'on ne sait plus trop où sont les affaires. Il va nous falloir un certain temps pour se familiariser avec ce nouveau menu radial. Euh, parce que euh, quand euh, j'ai été alerté par vos messages et que je suis allé voir dans ma partie, j'ai mis trois plombes à retrouver les pièges hein, quand même. Hein, donc euh, comme je vous dis, ils auraient dû faire plus <rire> linéaire, plus doucement que tout. Bam D'un seul coup balancé comme ça. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses, euh, surtout pour des débutants. Euh, voilà, Après, euh, quand on a une partie avancée, on s'en sort un peu plus. Bien que je vous dirais que ça fait beaucoup là quand même. Hein. Je vais être honnête avec vous et cache avec vous. Euh, soit ils restent sans rien faire pendant des semaines et ou des mois. Et puis d'un seul coup, euh, ils en balancent 50 choses différentes. Et là, en peu de temps, ça fait beaucoup. Bon, il y en a certains qui sont contents. Moi, personnellement, je préfère quand y est au piano. Parce qu'après, ben, voilà, je me retrouve avec énormément de commentaires et de demandes d'aide. Et Je peux pas, je peux pas tout, tout faire à la fois, ce n'est pas possible. Donc après au niveau des défis, la nouveauté que vous avez, c'est que vous aurez quand vous avez choisi un défi, attention les défis ce n'est pas une partie de plaisir, euh, c'est avec le petit personnage, euh, voir ce que je vous avais expliqué euh, dans le let's play ou dans une des vidéos MASH. Il euh, y a un personnage qui pop aléatoirement dans un village qui est avec un dessin, le vendeur a un petit sac. Euh, ben lui il C'est un petit personnage avec une trompette qui va vous lancer des défis. Ces défis, attention, ils ne sont pas à prendre à la légère. Ça peut vous mettre votre partie capot complètement -HS. à H.S. C'est-à-dire que vous devrez recommencer de zéro. Pourquoi Parce qu'un défi échoué est un défi qui aura une répercussion dans votre gameplay. Je vous l'avais expliqué. Maintenant, quand vous échouerez à un défi, euh, vous aurez le nom du défi qui va apparaître et, euh, et vous verrez l'impact que, que ce défi échoué aura dans votre partie. Alors ça peut être la mort de, de, de, de votre PNJ, ça peut être euh, la mort du roi, ça peut être euh, énormément de choses. Hein. Il y a plein de pop-up euh, qui, qui, qui peuvent apparaître suite au défi. Faites attention quand vous lancez un défi, n'oubliez pas de sauvegarder avant de, vous, de prendre le défi. Pour vous éviter quoi tout simplement de devoir recommencer une partie comme ça vous reprenez vous avez échoué votre défi pas grave Vous reprenez votre sauvegarde un petit peu plus tôt euh, mais attention que ça sauvegarde pas pendant le défi parce que alors là votre partie est morte évidemment euh, plus ça va aller plus le jeu va se compliquer hein. donc euh, voilà ça reste un jeu de gestion donc vous aurez aussi maintenant la possibilité de voir quand vous allez par exemple construire une maison niveau 1 vous avez votre maison niveau 1, je veux dire, vous avez construit une maison niveau 2. Euh, vous vous rappelez, c'était, fallait casser, machin, truc. Maintenant, vous avez l'option changer de domicile qui apparaîtra dans le... Dans le... Euh, comment dire Dans le... Euh, à votre écran, quoi, dans votre gestion, vous pourrez faire changer de domicile. Donc, ben, je ne sais pas ce que vous aviez dans la maison niveau 1. Vous les faites changer de domicile. Ça apparaît maintenant. Euh, Il change des termes, voilà. Donc... Euh, donc, ils ont aussi modifié le temps des fabri fabrications de recettes. Les compétences sont désormais toujours affichées dans le même ordre, euh, au-dessus de la tête des PNJ. Ça ne change pas. Euh, ensuite, la suppression d'objets pour la fabrication choisit non seulement ceux qui ont la plus belle fraîcheur. Euh, alors, euh, au niveau des, euh, de ceci-là, la suppression d'objets pour la, fabri la fabrication choisit non seulement ceux qui ont la plus faible puissance, fraîcheur, mais aussi ceux qui ont la plus faible capacité. Il y a des objets pour la fabrication qui vont être supprimés quand ils commencent à être au niveau de l'usage. On peut parler des haches si vous voulez. Pour exemple, des haches, quand elles vont être à 20%, qu'il leur restera 20%, elles vont disparaître ou 10%. Et pareil pour la nourriture, c'est-à-dire qu'arriver à un certain niveau de dégradation. Votre nourriture, vous avez vu, hein, au bout d'un moment, le pourcentage descend et puis elle se, elle se transforme. En, en pourriture apparemment là ça va euh, ça, ça, ça va euh, disparaître euh, de, de, de votre inventaire donc à voir comment ça va se passer mais ça faudra le voir en jeu hein. euh, les plus euh, les plus avancés euh, sur une partie plus avancée je pourrais vous montrer mais là euh, Honnêtement, si je commence à passer sur ma partie avancée, plus le let's play, je ne m'en sors plus du tout. Donc on verra au fur et à mesure. Euh, sinon, ben, il y a des gameplays sur YouTube où ils ont des parties avancées. Ils expliquent peut-être pas autant euh, le, comment ils font, etc. Mais ça peut vous permettre de voir euh, jusqu'où ça peut aller, euh, les chevaux, les machines, tout ce qui a été rajouté dernièrement, qu'on ne voit pas encore dans ce let's play-là, puisque je n'y suis pas encore. Mais bon, voilà. Au niveau des poulets, euh, ils ont rajouté des animations de sommeil. Euh, maintenant, la fabrication euh, vous affiche le nombre d'objets qui seront fabriqués et le temps nécessaire pour les fabriquer. Le nom du, du défi est notifié à la fin. Euh, les stockages ne, ne nécessitent pas d'employés. Alors, arrêtez de donner des fausses informations. Je vous le dis depuis le début. Alors, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas payée par euh, Toplis Production. Je suis une joueuse comme vous. Mais euh, depuis le début... Les développeurs ne cessent de dire que les stockages n'ont pas besoin d'employés de PNJ et vous continuez à en mettre. Après, c'est votre choix. Si vous aimez bien avoir un PNJ qui se tourne les pouces dans votre village alors qu'il pourrait servir à autre chose, euh, eh bien, à vous de voir. Mais euh, là, une nouvelle fois, c'est bien marqué. Les stockages ne nécessitent pas d'employés. Donc, arrêtez de propager de fausses informations comme quoi il faut mettre des PNJ dans le stockage parce que vous avez-vous pas envie de faire les va et vient nanani, nanana, ou que vous n'avez pas envie d'aller vendre ou que vous n'avez pas envie vous de perdre le temps avec ça, ils ne, les, ils ne le feront pas eux-mêmes puisque vos stockages n'ont pas besoin d'employés donc arrêtez de mettre des PNJ dans les stockages à moins que vous vouliez ben, avoir des PNJ qui font rien. Ça après, chacun sa façon de jouer, mais arrêtez de donner des fausses informations, parce qu'après les nouveaux joueurs qui arrivent derrière, ils ne comprennent plus rien, et ils se retrouvent euh, ben, un petit peu baladés comme ça, et il euh, y en a un qui dit blanc, il y en a un qui dit noir, donc arrêtez, les devs ont dit qu'il ne faut pas d'employés dans les stockages, donc arrêtez de dire qu'il faut des employés dans les stockages, s'il vous plaît, merci. Euh, les agents de terrain réagissent aux changements apportés par le joueur dans la gestion du terrain, donc automatiquement quand vous allez modifier quelque chose dans votre village, bah, automatiquement, vos PNJ vont avoir une réaction à ça, alors plus ou moins bénéfique, et peut-être pas leur joie vont peut-être descendre, et puis après, elle remontera progressivement à ça, c'est à, à surveiller toujours dans, pendant un gameplay, ou dans le gameplay, on verra ça petit à petit, là, je vous lis tout, mais nous, personnellement, dans le Let's Play, on en est loin, moi, dans ma partie, tout ça, je l'ai vu, mais euh, voilà, moi, je suis avec vous sur une partie qui est, qui est dite pour les débutants, demandez, par les débutants, ou demandé par ceux qui me suivent sur YouTube. Donc moi, je vous donne mes conseils, mes astuces, ma façon de jouer, euh, et j'essaie de vous expliquer au maximum, et vous avez l'air assez content tous, hein, et vous êtes assez nombreux à me suivre pour ça. Merci beaucoup à vous, on a dépassé les 300 abonnés, et je suis super contente. Merci, merci, merci, merci. Moi, c'est ma façon de jouer. Après, je peux être critiquée, et c'est le cas. Hein. Ma façon de parler, ou le fait que je dise « euh » trop longtemps, que je réfléchisse à votre... C'est ma façon d'être. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai ma façon de jouer, je vous la partage. Si vous n'y adhérez pas, ben, vous n'y adhérez pas, c'est votre droit le plus cher. Tout le monde a des façons différentes de jouer à ce jeu, je vous l'ai déjà dit. C'est à vous de trouver la vôtre, d'adapter. Euh, chacun a des petites astuces, vous en trouverez partout, euh, sur, sur plein de chaînes. Euh, après, moi, je passe peut-être un peu plus de temps à expliquer comment je joue... Pourquoi je fais ça euh, Ou alors, la, plutôt que montrer un, un village entier et dire, « Ah, ben, voilà, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Ouais, mais le joueur qui débute ne comprend pas. Et euh, c'est pour ça que moi, je préfère développer une partie euh, de zéro, comme vous me l'avez demandé avec vous. Comme ça, vous voyez l'évolution et je vous explique. Parce que, croyez-moi, moi, ma partie, elle est largement plus loin que ça, quoi. Voilà, donc... Euh... Si je veux, je peux reprendre ma partie, mais vous allez complètement toucher. Donc euh, ouais, ça plaît pas à certains. Mais tant pis. Si, si ma façon de faire les vidéos, ma façon de vous expliquer, euh, ma façon euh, de vous donner des astuces, vous n'êtes pas d'accord avec. Eh bien écoutez plutôt que euh, me rentrer dedans, euh, plutôt que me critiquer, plutôt que laisser un commentaire qui n'a même pas lieu d'être, euh, qui est désagréable ou qui est euh, qui attaque. Écoutez, passez votre chemin, allez sur une autre chaîne. Si moi, je mettais des commentaires virulents sur toutes les vidéos que je vois qui ne me plaisent pas, je passerai ma journée à ça. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, quand je joue à un jeu personnellement, euh, je suis comme vous. Il y a des fois, je ne trouve pas, donc je vais chercher. Et puis la personne, dont elle, comment, selon comment elle présente sa vidéo, selon comment elle parle, euh, selon son langage, euh, voilà, euh, si... Euh, ça ne me convient pas, je ne vais pas aller lui mettre euh, un commentaire ouais, ta vidéo elle est pourrie ou ta façon de parler c'est nul. Euh, voilà, non, euh, je passe mon chemin et puis je vais voir ailleurs où je trouve la réponse à ma question avec la façon dont moi j'attends la réponse. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas pour ça que je vais aller mettre un commentaire désagréable ou un pouce en bas pour le plaisir d'aller euh, mettre un commentaire. Négatif sur une vidéo ou alors critiqué euh, par pure méchanceté ou jalousie je ne sais pas, mais enfin voilà donc si ça ne vous convient pas, ben, vous, vous allez voir ailleurs ce qui se passe, hein. et puis voilà maintenant euh, je peux pas être plus clair, mais c'est vrai que euh, je fais ce que je peux, euh, après je pourrais très bien aussi vous laisser vous débrouiller, ne pas vous répondre aux commentaires comme le me font les trois quarts des youtubeurs, moi je prends le temps de vous répondre, je, là vous voyez c'était pas du tout prévu que je vous fasse cette vidéo, c'est pas pour vouloir me lancer des fleurs ou quoi, c'est un petit peu de la colère parce que j'en ai un peu marre d'avoir des commentaires euh, où je me fais agresser euh, par des gens, euh, Voilà. Euh, alors qu'il n'y euh, a pas lieu d'être quoi, euh, maintenant mes contenus ne vous plaisent pas, ben, vous allez voir ailleurs, euh, moi je ne vous ai pas demandé de venir sur la chaîne, si ça vous convient, ben, tant mieux. J'en suis ravie et vous êtes accueillis bras ouverts. Je fais mon max pour répondre à tous les commentaires. Là, je me suis levée, pour être cache avec vous. Euh, j'ai allumé mon ordi, j'ai bu un café. Euh, je ne vais pas vous raconter ma life. Mais euh, voilà, je, je me tape une bronchite, vous le savez. Euh, <coughs> Malgré tout, j'ai été présente, je vous ai fait les vidéos. Ensuite, euh, j'essaye de vous tenir informé le plus souvent possible. Euh, j'essaye de vous expliquer au mieux. D'accord euh, Malgré ça, il y a toujours des gens pour venir mettre des coms ou, euh, ou des choses négatives ou pour être virulent euh, et, euh, et méchant. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, bah, tracez votre route, je vous dirai. Et puis allez voir euh, ailleurs si euh, la personne qui joue vous plaît un peu plus. Euh, mais moi, c'est ma façon de jouer. Maintenant, ça a l'air de plaire à un grand nombre d'entre vous. Donc, je n'ai pas l'intention de changer ma façon de jouer ou ma façon d'expliquer. Euh, puisque moi, quand j'ai commencé, je vous l'ai dit, ce, je galérais dans des jeux et je ne trouvais jamais les réponses parce que euh, les tutos sont mal expliqués, parce que les gens ils jouent, ils s'en foutent, ils ne tiennent pas compte, ils ne répondent pas aux commentaires. Moi, j'ai posé au tout début des questions à des youtubeurs ou autres, hein, euh, des questions on ne m'a jamais répondu. Et je me suis toujours dit que le jour où je développerai ma chaîne YouTube, ce que je fais depuis quelques mois, je prendrai toujours le temps de répondre aux gens parce qu'il n'y a pas, rien de plus frustrant euh, que euh, de poser une question et de ne jamais avoir de réponse alors que vous avez fait des vues à cette personne que vous lui avez mis peut-être un petit pouce en l'air, que vous êtes abonné à sa chaîne, et je trouve que c'est un minimum de vous répondre. Voilà. Donc, euh, pour finir cette vidéo, ben voilà, en gros, euh, après, bon, c'est des ajouts euh, sans grande importance. Donc, je vous ai laissé tout ça euh, volontairement en français euh, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, d'accord Qu'on soit bien d'accord. Euh, je l'avais préparé euh, juste avant. Je vous le redis, vous m'avez pris... Euh, au réveil, je dirais, façon de parler. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous aura aidé. Euh, je reviens sur euh, Steam ici. Donc voilà, donc, tout ça, ben, je vous l'ai montré. Hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça pourra vous aider de faire cette manip. Voilà, puis après les langages qui ont été ajoutés. Euh, donc il n'y a rien de plus. Ensuite, concernant, je vous le redis, quand il y a des images, c'est une image où il y a des ajouts. Quand il y a des petits onglets comme ceci, ce sont juste des patchs de correctifs, de bugs. Donc, euh, vous pouvez les lire, mais euh, en général, c'est des ajouts de son, etc. qu'on retrouve après dans la mage précédente. Et euh, ici, et voilà, c'est là, je vous en avais parlé. Euh, et l'autre, euh, je ne sais plus où aller, mais je vous en avais parlé quand euh, c'était le 20, 22 janvier, je ne sais plus, enfin, fin janvier en fait. Vous pouvez retrouver sur la chaîne, de toute façon, le let's play et les mages, je vous les fais dès que je peux. Et surtout là, bah, quand j'allumais et que j'ai vu euh, tout le monde qui me disait « Ah, attends, je peux plus vendre machin. C'était pas prévu, j'ai allumé mon jeu, je suis allé voir, oui, moi non plus, je pouvais pas vendre. Euh, donc, je suis allé sur Steam, je suis allé sur le Discord, je suis allé renseigner. voilà. Donc, vous avez la réponse à vos questions. J'espère en tout cas que je vous aurai aidé. Je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire. Si vous avez des questions, je vous répondrai, vous le savez. Un petit pouce en l'air, euh, partagez. Et, euh, ben bah écoutez, on a, on a dépassé 300 abonnés. Ben, bah, j'en suis ravi, je vous remercie. Je vous fais plein de bibi, plein de zouzou. Et on se retrouve très vite pour euh, la vidéo euh, sur Médiéval, ce sera mardi, donc là on est le 13 février, donc ce sera mardi prochain et euh, je ne le tournerai pas d'avance, je le ferai directement, euh, directement, je pense en live, comme ça si vous voulez venir sur Twitch me poser des questions euh, sur Médiéval, on le verra sur Twitch, je le ferai en live exceptionnellement cet épisode-là de mardi, je ne l'enregistrerai pas. Comme ça, vous pouvez me sur Twitch et me poser les questions que vous voulez. Il n'y a aucun problème, euh, je vous répondrai. Je prendrai le temps qu'il faut. C'est l'avantage de Twitch, c'est que vous pourrez discuter directement avec moi. Euh, et euh, on n'a pas, euh, je veux dire, on peut rester 5 heures, 6 heures, 7 heures en live. Il n'y a aucun problème sur Twitch et c'est l'avantage. Par contre, sur YouTube, évidemment, qu'on ne peut pas vous poster des, des, des vidéos de 7 heures hein, déjà que... 20 minutes ou 40 minutes, vous regardez 5 minutes. Donc si on vous mettait des, des vidéos de, de, de 3 heures ou 4 heures ou 5 heures, vous ne les regardez pas. Mais bon, si vous voulez euh, venir sur Twitch, il n'y a aucun problème, je l'y serai mardi, j'y serai en live. Dans l'après-midi, voire peut-être début de soirée, vous me direz en commentaire si vous préférez euh, mardi que je sois en live sur Medieval, sur Twitch, pour ceux qui veulent y venir euh, et poser des questions. Euh, vous me direz si vous préférez l'après-midi ou le soir, et je m'arrangerai en fonction de ça et de mon boulot aussi, parce que, euh, voilà, j'ai un boulot qui est assez prenant aussi. Et je vous rappelle donc pour finir que samedi soir, donc ce soir, on se retrouve pour le premier live euh, horreur. Donc, euh, si vous voulez rigoler, je vous invite donc à me rejoindre ce soir sur Twitch. Ce sera sûrement en deuxième partie sur les coups de 22h. Donc, restez à l'affût. Pour ça, vous allez sur Twitch, je vais vous montrer ça vite fait, vous allez voir mon caca de bureau, non Peut-être pas, je peux passer par là. Voilà, vous allez sur Twitch, ici. Voilà. Ici, vous avez ma chaîne, donc voilà, vous avez les lives, ici, j'étais en live sur PIN, donc vous voyez, ça garde les lives euh, que j'ai fait récemment de la coop, etc. Donc, il suffit tout simplement de cliquer ici, de taper Chirelle, là, voilà, mais ou alors vous cliquez sur le lien que je vous mettrai dans la description, vous allez sur Twitch, vous cliquez sur suivre, et quand je serai en live sur Twitch, ce soir vous aurez une alerte, ou quand je suis en live sur Twitch, vous aurez une alerte, il y a des jeux que vous ne trouvez pas sur YouTube, de la coop, des choses comme ça, des tests, euh, ou des enfin, différents jeux que je ne fais pas sur YouTube, et pareil ceux de Twitch, ben, comme je leur dis, abonnez-vous à YouTube parce qu'il y a des jeux sur YouTube que je ne fais pas sur Twitch, voilà, sur ce, on va rester là, je ne sais pas combien fait la vidéo, mais elle va encore être très longue, mais c'est pas grave. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous, on se retrouve très vite, donc, mardi, pour euh, sur Twitch, en live, exceptionnellement. Je le rebasculerai après, bien sûr, sur YouTube, pour médiéval et tous ces... pour voir tous ces trucs-là, tout ce qu'on a vu là. Et euh, ce soir, je vous donne rendez-vous aux alentours de 22h pour le premier Horror Show ce soir, donc... Je compte sur vous, je vous fais plein de bibis, plein de zou, et on se retrouve très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Bye bye